Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Raphaël est là, Mirella, là pour vous présenter cette émission aujourd'hui. Donc, euh, comme je vous avais promis, nous allons retrouver le docteur Millions de France qui va continuer à nous parler des aidants, des choses mises en place pour les aidants, des structures euh, qu'on peut trouver, des aides. Des fois, vous êtes nombreux à dire que maman est Alzheimer, papa est Alzheimer, il, il s'est échappé, il a disparu, on ne le trouve pas, sous prétexte qu'il n'y a pas de choses mises en place comme des bracelets, le bracelet ou bien le collier donc nous allons parler de tout ça et nous allons profiter aussi pour parler de la semaine bleue qui a eu lieu et dire dans quel contexte que peut profiter de ce genre de manifestation Bonsoir Docteur Meilleur de France Bonsoir Mirella, bonsoir bonsoir à tous Donc aujourd'hui on se retrouve encore Mais oui, ça devient l'habitude là maintenant oui. Mais vous savez Docteur on a tellement à dire sur les aidants, on a tellement à dire sur... Euh, tous les cas sont différents et uniques, ils ne sont jamais les mêmes. On est des fois nous-mêmes confrontés à ce genre de souffrance. Oui. Et des fois, on ne, sait, on ne peut pas faire seul. Il faut toujours des structures autres que vous et moi pour pouvoir nous accompagner à différents niveaux pour une personne isolée ou seule. Alors, ici, euh, en Guadeloupe, je vais dire qu'il y a de plus en plus de personnes très isolées, personnes âgées, très isolées, qui se retrouvent dans des maisons euh, euh, pas bien soignées, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas la force, ils, y a, ils, ils peuvent pas, ils sont fatigués, ou alors ils sont malades, ou alors ils ne voient pas bien. Et donc, c'est difficile pour eux d'entretenir la maison, c'est difficile de se faire à manger, et parfois, ils n'ont personne avec eux pour leur donner les idées, les conseils et savoir comment se mettre en place. Et ces personnes-là sont fragiles parce que parfois, il y a des personnes qui vont venir vers elles avec de mauvaises intentions, des personnes qui vont profiter d'elles, de leur euh, fragilité et qui vont, euh, par exemple, se servir de la carte bleue, qui vont partir avec les choses de valeur, qui vont euh, euh, vraiment, euh, je dirais, mettre à sac la maison sans pour autant s'occuper vraiment de la personne. Et je crois que euh, tout parent, cousin, même éloigné, devrait quand même jeter un œil sur son, son parent, parce qu'on est quand même une famille, on a quand même le sens, le sens de la famille en Guadeloupe qu'il ne faut pas perdre. Et je dis que les personnes âgées ont la possibilité, même si elles n'ont pas beaucoup de moyens, elles vous seront toujours reconnaissantes de, de, de venir leur donner un petit moment de temps, et surtout un conseil. Alors, vous ne voulez pas vous occuper de votre père, votre parent, parce que vous êtes un cousin au deuxième ou troisième degré, ou que vous êtes euh, quelqu'un qui est un ami, simplement, d'ailleurs, qui va venir, qui va voir qu'il y a une difficulté. Il faut que vous vous rapprochiez des professionnels. Donc, déjà, il y a la mairie, il y a les sécasses, où il faut aller voir les assistantes sociales pour expliquer, signaler que telle personne qui habite dans telle maison est seule. Moi, il m'est arrivé déjà de téléphoner au maire, de téléphoner à, à des personnes de l'Amérique que je connais pour leur écoutez, Il faut vraiment que vous veniez voir ce qui se passe par là parce qu'il y, y a danger. Alors, une fois que vous avez fait le signalement, ça n'est pas obligé que ça retombe sur vous. Il y aura une, une, une aide qui sera mise en place, il y aura des documents qu'on va rechercher, il y aura des, un dossier qui va être fait et on va pouvoir avoir la part l'aide à la personne âgée, on va pouvoir mettre en place un kiné euh, euh, qui va venir faire les soins, le SIAD qui va venir, l'HAD s'il y a une grosse pathologie. Il y a des structures, dès que vous allez euh, je dirais, tirer la sonnette d'alarme, il y a des structures qui se mettront en place automatiquement pour accompagner cette personne. Ça c'est la partie soins. Maintenant la partie repas, avec les mairies il y a portage de repas, on peut trouver quelques, il y a des dossiers à faire pour avoir une aide ménagère, pour faire un minimum de ménage dans la maison. Euh, je crois que ce sont des choses que les gens ne connaissent pas, mais il faut se rapprocher des associations, il faut se rapprocher des sécasses, des mairies, pour pouvoir avoir les, les bonnes adresses, les bons contacts, les bonnes personnes, et mettre en place autour de la personne âgée dépendante ce qu'il faut pour qu'elle termine sa vie, je dirais, dans la sérénité et surtout dans de bonnes conditions. Oui, oui, mais j'ai cru comprendre que parfois certains hésitent à faire appel à l'aide parce qu'ils ont l'impression que ce soit médiatisé, qu'il y à la télévision, qu'il y aura les réseaux sociaux. Euh, il faut normalement qu'ils sachent que, ce, que, ce, que, ce, que ce, cela se fait en toute confidentialité. Absolument. Nous sommes tous des professionnels, que ce soit assistante sociale, euh, infirmière, kiné, euh, assistante, euh, assistante euh, ménagère, aide-ménagère. pardon. Nous sommes tous des soignants. Et nous avons, nous, nous devons au secret professionnel, c'est-à-dire que moi ce que je vais voir quand je vais arriver chez vous, je n'ai pas à le répéter. Donc c'est vrai que je peux arriver chez vous et trouver une maison, euh, ça arrive souvent à des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, c'est-à-dire que la maison est vraiment euh, sale, c'est pas rangé, il euh, y a des détritus partout, Mais euh, ça ne regarde personne. Une fois que nous on l'a constaté, on met en place ce qu'il faut, ça ne va pas être dit, ça ne va pas être mis sur les réseaux sociaux, ça ne va pas être répété. Alors, je sais que le gros problème de la voie de depuis quelque temps, c'est ce sont les réseaux sociaux, parce que maintenant tout est possible avec le portable, en film, et puis... Oui, mais je pense qu'il faut rappeler aux gens aussi qu'il y a le respect de la dignité de l'être humain, tout à fait. et que une personne qui est malvoyante, qui est fatiguée, qui est malade, euh, qui vit seule, peut ne pas avoir la force de faire son ménage régulièrement, quotidiennement, et au bout d'un mois ou de 15 jours, trois semaines, vous allez arriver dans une maison qui sera sale, qui sera pas bien tenue. Mais ce n'est pas une raison pour aller le mettre sous les réseaux sociaux. Ça veut dire que normalement les aidants ne sont pas là, ou bien que les aidants refusent de prendre en soin en accompagnant cette personne. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire à l'aidant Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça à l'aidant Je crois qu'il y, y a un gros travail euh, de psychologie à faire avec les dents pour que les dents comprennent que quel que soit ce qui s'est passé avant, on vit ici et maintenant. C'est-à-dire que même s'il y a eu des conflits familiaux, des problèmes familiaux, il euh, y a un minimum de respect et d'amour à avoir pour un être âgé, malade, fragile. Je pense qu'il ne faut, euh, faut, pas, faut pas chercher à, à, à expliquer ou excuser quoi que ce soit. Euh, nous, quand on va voir un patient quelqu'un qui, qui est malade, on, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que je le connais, est-ce que je le connais pas, est-ce que je suis un parent. Et je crois que tout un chacun devrait fonctionner comme ça. Le voisin qui n'a pas vu... Euh, euh, le, le, son, son voisin sortir ou bien qui sait qu'il est fatigué, aller toquer à la porte, euh, dire « bonjour, comment vas-tu voisin Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Vous voyez que la situation se dégrade, vous faites un signalement. Ça n'est pas péjoratif de faire un signalement dans ce cas-là, parce que vous venez subvenir aux besoins de la personne. Vous venez l'aider. Mm -hmm. Mais vous pouvez euh, soit appeler un membre de la famille si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, ben, vous allez tout simplement euh, à la mairie, euh, au CCAS et puis vous demandez à voir l'assistance sociale, vous faites un signalement. Après, ce n'est plus votre souci, mais vous avez fait le bon geste. Et je crois que ça, c'est important que les gens comprennent, qu'on ne peut pas laisser quelqu'un finir sa vie dans des conditions innommables, malades, seuls, parce qu'il n'a pas de parents ou parce que ah, je ne veux pas qu'on dise que c'est moi. On ne dira pas que c'est vous, personne ne dira que c'est vous. Vous faites un signalement à telle adresse, y bien, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a des maintenant qui existent. Voilà, il faut, il faut aller vers dans, dans ces structures pour faire des signalements. Après, on ne vous embête pas, on ne parlera pas de vous, mais au moins vous aurez fait le bon geste. Et je pense que ça, c'est important. Merci, docteur Mignon de France. La semaine dernière, c'était la semaine bleue. Mm -hmm. On entend beaucoup parler de semaine bleue, personnes âgées, mais... Dans la semaine bleue, où est la place de l'aidant Alors, c'est vrai que euh, cette année, on a essayé de donner un petit peu plus de place à l'aidant, mais dans la semaine bleue, on parle vraiment de la personne âgée. C'est vraiment la semaine, je dirais, où on essaie de, de, de mettre en place et de, de réveiller beaucoup de structures, de mettre en, en lien les structures autour de la personne âgée. Et cette année, on a vraiment mis les dents, je dirais, en avant, parce qu'on se rend compte que euh, la personne âgée euh, demande beaucoup. La personne âgée dépendante demande beaucoup, et les aidants s'épuisent. Donc euh, je pense que les associations d'aidants ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme, que nous-mêmes, nous tous soignons autour, on se sont rendus compte qu'il y avait de l'épuisement, et nous avons essayé de dire « les dents a besoin d'aide ». Ça, c'est maintenant important. Alors, pourquoi l'un les dents a besoin d'aide Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant, on vit presque 100 ans Ah, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup, 98, et... 95, 90. Ils très sont bien. En forme, hein? Et parfois en bonne santé, mais ils ne peuvent pas rester complètement seuls. <rire> ils ont besoin d'aide. Par contre, les dents qui va l'aider, à 60 ans, 70 ans, à des enfants qui ont 30 ans, à des petits-enfants, et elle-même, à une pathologie. Donc, en fait, je me rappelle toujours de. de M. Lavelle, directeur du centre à l'époque où j'ai travaillé avec lui, qui disait « Vous ne vous rendez pas compte, il y a une tranche de la population qui est prise en sandwich entre ses parents et ses enfants. Eh bien, c'est vous !» Et je me rappelais quand on frappé frapper que tu dit ça, parce que je n'avais pas euh, réalisé qu'effectivement, quand on a 60-65 ans, on a des parents qui ont 95 ans, et on a des enfants qui ont 30 ans, qui ont des enfants et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les soutienne, mais les parents aussi ont besoin... Et c'est là que j'avais pris conscience que en fait on peut devenir aidant tout simplement, très facilement sans avoir rien demandé ouais. <rire> simplement, et parce parce que, je... voilà, simplement parce que ben, euh, la personne qu'on a on sait très bien qu'elle arrive à 90 ans mais qui dit 90 ans dit aussi, euh, même si elle est en pleine forme dans sa tête ou dans ses jambes c'est quand même une personne qui est fragile voilà. et qui a besoin euh, d'être accompagnée d'être entourée, qui a besoin de soins qui a besoin d'aide et en fait on ne se rend pas compte, on le fait spontanément, facilement, naturellement, au détriment de sa propre vie. Alors, quand en plus vos enfants veulent demandent moment, peux-tu garder l'enfant parce que ce soir je voudrais, ou j'ai un examen, ou j'ai besoin de partir pour une raison ou autre, ben vous êtes vraiment pris en sanction entre les deux. Et là, il faut vraiment qu'on reconnaisse qu'on est aidant et qu'on cherche des solutions pour mettre, à mettre en place. D'accord. Et ce qui n'est toujours pas facile pour les dents Non, ce n'est pas facile pour les dents parce que. Euh, je crois qu'il y a déjà euh, une forme de, je dirais de complexe où on se dit euh, « euh, <coughs> mes parents ont fait pour moi, je dois faire pour eux ». Mais vous savez une limite, parce que vous aussi vous avez une santé, parce que vous aussi vous avez votre travail. parce que Vous vous, vous rendez compte qu'il y a des aidants qui vont laisser tomber leur emploi pour s'occuper de la personne âgée. Mais quand la personne âgée va décéder... Alors, c'est vrai que quand ils viennent, il y a la maison, il y a la retraite de la personne qui permet à tout le monde de fonctionner. Mais quand la personne âgée va disparaître, vous aurez perdu 10 ans de sécurité sociale, de retraite, de travail, de, de, de, de dans votre vie. De votre vie. Vous, aurez, vous aurez fatigué. Donc, il faut bien peser le pour et le contre. Je pense que quand on est un aidant il faut analyser la situation avec amour, certes, mais avec beaucoup de détermination et avec euh, beaucoup de, de, de distance. Qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans J'accompagne maman aujourd'hui, parce que bon, on me dit qu'elle est gravement malade et qu'elle est fatiguée. Euh, on pense qu'elle va mourir peut-être dans 2 dans ans. Non, bien mais bien. avec les soins là, les soins maintenant qu'on met en place, euh, elle peut vivre 10 ans, 15 ans. Donc il faut se projeter très loin en avant pour se dire, euh, je prends maman en charge, mais ça peut durer très longtemps. Qu'est-ce que je mets en place pour me protéger, pour pouvoir fonctionner, pour... Euh, que quand moi j'arriverai à un certain âge, que je puisse avoir aussi les moyens financiers, les moyens physiques de continuer à, à fonctionner. Je sais qu'il existait euh, récemment, certains aidants ont appelé pour demander des renseignements par rapport à ça, sachant qu'ils sont plus aidants. Ils ont accompagné maman et papa. Maintenant, on, la CAF ou la CGSS parle de répit, plateforme euh, de, de répit. plateforme de répit. Ils parlent aussi d'un accompagnement au niveau... Des aidants qui sont qui ont une vie sociale qui travaille l'aménagement du temps de travail, mmh. la rémunération de l'aidant. Et certains aidants qui ont été aidants qui n'ont pas, à l'époque où ça n'existait pas, demandent maintenant que, bon ça fait peut-être 6 mois, 8 mois que les parents sont décédés, qu'est-ce qu'ils ont droit euh, Ils sont malades, euh, s'ils se rendent compte que ça, ça leur a laissé des séquelles, et ils ne savent pas quoi faire, ils veulent se retourner, ils veulent une compensation. Est-ce que ça existe déjà ça devrait exister. <rire> Entre ça ça exister. devrait exister. Maintenant, euh, les démarches sont longues. Euh, euh, il faut faire reconnaître tout ça. Il faut les papiers. Enfin, il faut beaucoup de choses. Et on connaît la lenteur administrative, donc euh, il peut se passer encore beaucoup de temps avant d'eux. Donc, je pense qu'il faut anticiper. Et, tout comme on anticipe sur la prise en charge de la personne âgée, il faut anticiper sur notre devenir, le devenir de l'aidant. Qu'est-ce que l'aidant met en place pour continuer à aider et pour continuer à être aidé. Qu'est-ce qu'il va mettre en place Et ça, c'est important. Alors, maintenant, euh, on peut commencer à faire toutes les démarches qu'on veut très tôt, on peut faire tous les dossiers qu'on veut, ça ne va jamais se faire dans deux jours, ni en trois mois. C'est sûr. Donc, il euh, faut vraiment anticiper. Il ne faut pas avoir honte de parler, de demander. Les assistantes sociales sont là pour ça, les CECA sont là pour ça. Il faut prendre le temps, aller s'asseoir, demander, poser des questions, regarder sur Internet quand on peut le faire, chercher, des solutions, se faire expliquer les solutions et ensuite arriver à, à, à se conforter dans une bonne position pour être un aidant valide et un aidant serein. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui le Dr Mélion de France, président de l'association Amalgam humaniste <coughs> et que cette émission que vous regardez, que nous avons le plaisir de présenter, a été mise en place par l'association Famille Rurale à Grand Monde en Nous, dont les bailleurs financiers sont le CNSA, la CGSS, le Conseil départemental, l'ARS, et que nous remercions d'ailleurs, parce que suite à ces émissions, nous avons quand même de nombreux appels, de nombreuses personnes qui appellent, et on se rend compte qu'il y a plus de souffrance qu'on ne voudrait le croire. Donc, je vais profiter pour lancer un appel, parce que j'ai vécu avec une aidante, j'ai été aidante, aidante, aidante, donc on se rend compte que parfois, Dr Mélion de France, que les aidants ont du mal à quitter leurs accompagnés, ils ont ce sentiment d'abandon. Est-ce que on se rend compte qu'il n'existe pas de sculpture de l'aidant, de répit de l'aidant où on peut recevoir dents et l'aider, comme si un centre de vacances où euh, certaines personnes prendront en en soin l'aider pour que dents, même si elle est là, qu'elle soit rassurée que s'occupe bien de son aidée, son accompagné, puisse pouvoir souffler, prendre du répit et se dire qu'elle est dans d'autres ateliers. Il y a le coiffeur, il y a le masseur, il y a l'esthéticienne, elle fait des activités du jardinage sur un site comme ça. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on crée peut-être un collectif euh, en tant que professionnel euh, euh, dans, dans ce domaine pour pouvoir solliciter nos élus pour nous donner un terrain mais ben, si écoutez, possible, écoutez. Pour pouvoir construire ces suissures et le mettre en œuvre. On a le, que... droit oui. <rire> le droit de rêver. On a le droit de rêver. Il faut lancer quand même une on, a, on lance le d'accord. Alors, moi, j'ai lancé l'appel à M. Mornal, à Petit Canal, qui, euh, où l'association Amangam Humaniste va aller régulièrement le mardi maintenant à la rencontre des personnes âgées de leur famille. Et il nous a dit Duval est à vous. Donc nous, on a ce centre où on sait qu'on peut aller avec nos aidés, avec nos aidants, avec les jeunes, avec les moins jeunes, intergénérationnels, et puis avec des professionnels, et on va passer une journée où on fait des ateliers, ateliers mémoire, n'est-ce pas, si vous me regardez <rire> On fait euh, socio-esthétique, on passe une journée de convivialité, on discute, on fait des ateliers, euh, musique, et nous, on est en train de, de lancer la tango-thérapie, la thérapie pour le tango, pour relaxer les personnes, les détendre et en même temps s'amuser, puisqu'on sait que le, le, la musique est un très bon élément pour pouvoir Putain. apaiser les personnes. Donc, nous lançons ça et je pense que dans chaque commune, Hans Bertrand est en train d'accepter de nous, nous, de nous suivre, mm -hmm. je pense que dans chaque commune, les communes peuvent mettre un espace déjà et un, un lieu, euh, je dirais, public, un espace ouvert où on puisse venir passer une journée avec, euh, fa en famille, avec, euh, un, un, avec un lien intergénérationnel. Euh, je pense que c'est pas... Alors, je dirais, faire un centre, euh, euh, ça peut coûter très cher et ça peut demander beaucoup de temps, mais que les élus nous donnent... Un espace, un bureau, enfin, le bas d'une maison, une terrasse quelque part où on puisse faire des ateliers au cas où il pleut. Et puis un espace ouvert où on puisse aller avec les gens. Mais je pense que si dans chaque commune il y a ça, ben, les aidants seront bien et les, les personnes âgées aussi. Super. Donc nous, nous arrivons, ça passe vite, hein, docteur. Très Nous arrivons au bout de notre émission. Mais je rappelle que nous sommes aussi avec la conférence des financiers. Sur le secteur de dos bertrand Petit Canal, Mornalo, Saint-Rose, marie galanté Télé 7, en cas gros, gros et en cas d'autres, en autre jour, je serai toujours heureuse de vous rencontrer. Et ils nous le rendent bien en fait. Oui, oui. On voit qu'ils sont contents de venir à ces ateliers. Absolument. Et ça fait plaisir. Et on passe de mais, très bons moments. Avec de eux. très bons moments. Mm. C'est vrai qu'on a dit ça, mais on, on espère l'année prochaine faire encore plus de choses avec eux parce qu'ils ont déjà sollicité des choses. Elle. Oui, il, Donc, il, faut, euh, il faut des demandes. On est sur voilà aussi. Voilà. Donc, nous remercions la conférence des financeurs et ses bailleurs financiers. Je vous remercie, docteur Million de France. Peut-être qu'on se retrouvera une autre fois, je ne sais pas encore quand, parce que nous avons de nombreuses <rire> personnes à inviter. Et je dis aux aidants qu'il faut tenir n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à solliciter les aides, que ce soit au niveau Amalgabi, Manis, Famille Rurale à Grand Mounanou, la plateforme de Répi, le village des Colibris, et il y en a plein d'autres encore. Vous nous appelez au 0690. 95, 98, 42, et nous allons vous orienter. Je vous dis, passez une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.